Bonjour et bienvenue à tous, je suis Samia, directrice commerciale pour ProNails à Paris et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau webinar spécial fête de fin d'année. Nous sommes le 8 novembre et cela veut dire qu'il ne reste qu'un mois avant que l'effervescence ne s'installe dans votre salon. Et oui, les fêtes de fin d'année sont à nos portes. J'imagine que vous allez avoir un agenda surchargé et que vous allez souhaiter proposer à vos clientes les plus jolies nail art spéciales fêtes. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui la collection Back to Glam. Mais avant que Michael, notre directeur artistique, ne vous présente plus en détail les nouveautés, laissez-moi vous apporter trois petits conseils pour vous aider à profiter pleinement de cette période de fête de fin d'année. Le pre premier conseil que j'ai à vous apporter est d'investir dans de jolies cartes cadeaux. Pourquoi le faire Tout simplement parce que tout le monde est à la recherche du cadeau idéal pour la période de fête, mais ne sait pas toujours quoi acheter. Et la carte cadeau est toujours la bonne idée. La carte cadeau vous permettra donc d'attirer un nouveau client dans votre institut et ce sera juste à vous par la suite de le fidéliser. La trésorerie de votre entreprise ne se portera donc que mieux après l'achat des cartes cadeaux. Une étude très intéressante montre que 61% des clients Dépense plus que le montant des cartes cadeaux, donc c'est le moment ou jamais d'investir dans les cartes cadeaux. Si vous en avez déjà, laissez-moi vous apporter trois petits conseils. Tout d'abord, faites en sorte que vos cartes cadeaux soient de première qualité. Si demain je décide d'offrir une carte à cadeau d'une valeur de 100 euros dans votre institut pour ma maman, eh bien j'aimerais qu'à la vue de la carte cadeau, elle se rende compte de la valeur du cadeau que je lui offre et se dise waouh, ça a l'air d'être un super cadeau. Donc faites en sorte que, votre, que vos cartes cadeaux soient attirantes, soient parfois même amusantes, de bonne qualité, que l'identité de votre salon y soit bien visible et n'hésitez pas à noter vos marques partenaires sur vos cartes cadeaux. Le deuxième conseil que j'ai à vous apporter est d'investir dans de petites quantités de cartes cadeaux, l'idée est de pouvoir les renouveler à chaque saison, pour chaque événement, pour pouvoir toujours attirer l'œil de votre client et vendre des cartes cadeaux qui soient adaptées à l'occasion. Le troisième conseil que j'ai à vous apporter est de transformer vos cartes cadeaux en de véritables coffrets cadeaux. Réaliser des petits assemblages de produits Ajoutez-y des échantillons pour permettre aux donateurs et aux destinataires de découvrir d'autres produits et ainsi de booster votre chiffre d'affaires par la suite. Le deuxième grand conseil que nous avons à vous apporter aujourd'hui est de faciliter la tâche de vos clients et de leur proposer des coffrets cadeaux. La période de fête de fin d'année est une bonne période pour les cartes cadeaux, mais était également une superbe période pour se mettre à la vente de détails, c'est le moment ou jamais de vous motiver à cela. Mettez votre expertise au service de vos clients, préparez des petits assemblages de produits, par exemple un savon nourrissant pour les mains, accompagné d'un sérum et d'une crème, ou encore des produits spéciales beauté des pieds, ou tout simplement des vernis à ongles. L'idée est de pouvoir euh, euh, motiver vos clients à acheter des coffrets cadeaux, de lui apporter votre expertise en faisant un assemblage qui soit cohérent, et de proposer des coffrets cadeaux qui se trouvent à, euh, autour d'un prix de 30 euros puisque des, des études ont montré que les clients dépensent en moyenne 30 euros pendant les périodes de fêtes de fin d'année pour chaque cadeau qu'ils font. Mais pensez également à tous les budgets donc pensez à proposer des coffrets avec euh, une, un une autour de prix d'une de, vingtaine d'euros des coffrets donc autour de 30 euros et des coffrets pour des budgets de 50 euros et plus pour ne louper aucune vente ce n'est pas tout en plus de proposer le bon cadeau à votre client pensez également à l'emballage ce sera ultra important pendant la période de noël faites en sorte que le cadeau acheté dans votre institut puissent être déposées directement sous le sapin sans aucun effort de votre client. Donc soignez les emballages de vos produits. La période de fête de fin d'année est également le moment pour vous de récompenser et de fidéliser vos meilleurs clients. Et pour ce faire, nous vous proposons cette année... De, euh, un sérum pour les mains en format miniature qui va être contenu dans un très joli emballage en forme de canne à sucre que vous allez pouvoir offrir à vos meilleurs clients l'idée est de pouvoir euh, mettre ces petits emballages directement dans le sapin de votre salon d'inviter le client à aller récupérer lui-même son petit cadeau et nous avons mis à l'honneur cette année du coup le Deep Hand Serum qui est euh, un sérum ultra nourrissant qui va être composé d'antioxydants d'acide hyaluronique, d'agent de comblement euh, de optique des rides. Et nous vous proposons cette offre par 60, ce qui revient à moins de 2 euros le, le cadeau pour votre client. Ce petit cadeau aura un double effet. Tout d'abord, remercier, fidéliser un client qui euh, n'en sera que plus content et démarrera bien l'année avec vous. Mais aussi lui faire découvrir notre best-seller, donc un superbe produit qu'il pourra par la suite racheter. Pensez alors à bien noter, bien référencer, soit dans un cahier, soit sur un CRM, de bien référencer à quel client vous avez offert ce produit-là. Au moment de son retour en institut, osez lui demander ce que le client a pensé du produit et faites en sorte d'avoir suffisamment de stock de ce sérum dans vos rayons pour permettre au client d'acheter le format full size. Donc c'est vraiment, encore une fois pour vous, un moment pour booster votre chiffre d'affaires. Pour vous aider à mieux vendre les Deep Defense Serum, nous vous proposons une jolie promotion. Donc Pour l'achat de ces sérums, nous vous offrons deux échantillons de crème euh, antioxydante et anti-âge pour les mains pour donner le petit coup de pouce supplémentaire au client pour qu'il puisse acheter le produit. Les échantillons seront, seront euh, dans de jolis sacs en organza et permettront à votre client, en plus d'acheter le, le pardon le deep defense, de découvrir un autre produit et de l'acheter par le futur. Donc l'idée c'est vraiment de traiter vos échantillons de cette manière là pour vous permettre de booster votre chiffre d'affaires. Vous retrouverez les cadeaux de Noël et l'ensemble des offres que nous vous proposons sur le site www.pronails.com dans l'ensemble des showrooms ProNails et auprès de vos représentants locaux, n'hésitez pas à leur demander. Mais avant la période de fête de fin d'année arrive le Black Friday. Le Black Friday, c'est le week-end du 26 novembre et c'est le moment pour vous pour booster votre chiffre d'affaires. Pourquoi participer au Black Friday Des études montrent que 50% des consommateurs s'intéressent au Black Friday et prévoient d'acheter ce jour-là. 65% d'entre eux ont entre 25 et 34 ans. Cela veut dire qu'il va falloir se focaliser sur votre clientèle la plus jeune. Et comment le faire tout simplement, pendant ce week-end-là, l'idée est de vous débarrasser de vos surstocks. Promenez-vous dans votre salon, dans vos stocks et référencez tous les produits qui sont là depuis trop longtemps. Une fois les produits référencés, il faudra indiquer clairement son nouveau prix à votre client, donc un prix individuel par produit et noter très clairement la promotion. N'oubliez pas que pendant le Black Friday, le client est à la recherche de la meilleure offre. Donc n'hésitez pas à les mettre bien en avant. Communiquer. Lorsqu'on participe à un événement aussi important que le Black Friday, l'idée est de communiquer au travers de vos réseaux sociaux, donc sur vos pages Facebook et Instagram par exemple, sur votre site si vous en avez un, mais aussi directement dans votre salon en animant vos vitrines pour faire en sorte que les passants puissent entrer et profiter d'une offre Black Friday. Mettez en place des jeux concours sur vos réseaux sociaux, cela vous permettra d'animer vos réseaux, mais aussi de gagner en visibilité, donc faites gagner des produits pendant le Black Friday ou faites même gagner ou découvrir de nouvelles prestations. Vous pouvez également profiter du Black Friday pour mettre en avant vos cartes cadeaux en proposant des offres intéressantes pour vos clients. Par exemple, pour l'achat d'une carte cadeau de 40 euros, vous pouvez offrir un contenu finalement de 50 euros à votre client. Ou pour l'achat d'une carte cadeau de 50 euros, lui offrir 75 euros, etc. L'idée est de pouvoir finalement euh, motiver votre client à, à acheter les cartes cadeaux. Et pendant le Black Friday, bien notifier au client que la carte cadeau ne pourra être, euh, ne pourra être utilisée que pendant les mois de janvier et février. Et oui, ce sont les mois de l'année qui sont les plus calmes pour vous et cela va vous aider à booster votre trésorerie sur une période de l'année assez calme. Mais profitez également du Black Friday pour gâter vos meilleurs et plus fidèles clients. Vous pouvez leur offrir des échantillons, vous pouvez leur offrir des prestations supplémentaires, un massage des mains par exemple, un petit massage des pieds. Ou encore un nail art spécial fait de fin d'année ou un nail art qui va inspirer votre client. Donc profitez de cette période pour être visible, pour vous débarrasser de vos produits en surstock et pour fidéliser vos meilleurs clients. Et maintenant, comme promis, je vais vous laisser avec Mickaël pour découvrir la collection Back to Glam, donc la collection spéciale fête de fin d'année. Je vous souhaite à tous et tous une euh, période de fête très réussie. N'hésitez pas à contacter euh, vos représentants les plus proches si vous aviez la moindre question. Et je vous dis à très bientôt. I'm the one Bonjour à tous, comme le montre bien la vidéo, cette année, nous allons pas rester tranquilles, pas rester chez nous, nous allons sortir et faire la fête à nouveau, plus exubérante et festif que jamais, donc finalement, on va de nouveau euh, aller danser, s'amuser et vraiment faire la fête ensemble. Euh... Dans la mode et la beauté, on voit également un retour au glamour. Un retour aux paillettes exubérantes et même un retour aux années euh, 70. Donc voici la nouvelle collection de Pronel's Back to Glam. Le retour au glamour. Tout le monde, y compris vos clients, veut vraiment terminer cette année avec quelques fêtes exubérantes. Et cela inclut une tenue éclaboussante avec des ongles et un sortir. Comme chaque saison chez Pronet, nous sommes prêts pour vous avec une collection qui traduit l'air du temps dans les couleurs pour les ongles, afin que vous puissiez enchanter vos clients et les laisser briller. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous, que je vous présente aujourd'hui nos nouvelles couleurs de la collection Back to Glam, le retour au Glamour qui sont disponibles dès aujourd'hui sur notre boutique en ligne et également dans nos boutiques près de chez vous alors cette riche palette de trois couleurs chaleureuses pétillantes euh, en vieux rose rouille et rouge vin profond contient une touche de nostalgie vers le glamour disco des années 70. La source d'inspiration ultime, quand même, pour les tenues festives à paillettes. Euh, les trois teintes sont tous des couleurs tendance absolues de cet hiver. Un vieux rose, un rousse-rouille, un, un rouge-rouille, euh, un rouge super profond, bordeaux, euh, mais en, ensuite, Publié dans une édition scintillante, éclaboussante, parfaite pour les prochaines, euh, euh, pour la période des fêtes. Donc, pour commencer, nous avons Sparkly Rose. En fait, c'est notre couleur populaire Nostalgic Rose tendance, avec une riche mélange de paillettes de couleur champagne. En raison de la douceur de cette couleur, vous créez des ongles festives avec, mais également discrets et chic. Donc, ils sont très portables à la fois au travail ou avec une tenue de fête éclaboussante. Ensuite, nous avons « Cheerful Cinnamon » un rouge un brun avec un touche de cannelle qui rappelle notre couleur de, de, de l'hiver passé euh, de quelques hivers passés Cinnamon Cravings mais cette fois avec une mélange, mélange de paillettes sucrées comme une garniture de sucre sur un rouleau de cannelle donc cette couleur apporte vraiment le glamour nécessaire à vos toits mais aussi à vos pieds parce que euh, avec les les chaussures euh, festives euh, souvent on, on montre aussi les pieds donc c'est important que aussi les, les pieds sont habillés euh, en teinte glamouruse. finalement on a Mary Merlot un, un rouge bordon très profond parfait avec euh, pour avec la belle petite robe noire et euh, avec des paillettes euh, plus subtiles des paillettes rouges euh, donc, c'est vraiment une couleur qui peut peuvent se porter euh, très facilement ensemble euh, pour euh, chaque type de client. Alors, euh, on va offrir ces couleurs dans nos trois qualités professionnelles. Donc, d'abord le longwear, puis on a le soap polish et dans le soap polish, on va euh, offrir les couleurs dans un paquet Back to Glam où euh, vous avez immédiatement les trois couleurs dedans euh, donc euh, com comme ça vos, vos clients ils ont à, à choisir et puis on a également euh, évidemment on a aussi les couleurs euh, Back to Glam en gel lac également dans un kit Back to Glam avec les trois couleurs ensemble en plus de ces trois belles couleurs, nous lançons aussi un tout nouveau produit sur notre site web et dans nos boutiques aujourd'hui. Euh, tout le monde entre vous, euh, vous connaissez probablement bien le, le parfum White Ginger de Pro Nails de notre produit soin de main et spécialement pour vous et pour vos clients on a, on a traduit ce parfum délicieux dans un, un parfum pour la maison, dans un bon, euh, dans un beau bocal en verre avec des bâtons en bois, afin, afin que vous puissiez immerger à la fois votre salon et votre maison dans ce délicieux parfum Pronels. C'est aussi un produit de vente euh, idéal et surtout un article cadeau idéal pour les, le fin d'année que vos clients peuvent acheter pour chez eux ou pour offrir à des amis ou de la famille. Et comme Samia l'a déjà indiqué, les cadeaux de fin d'année prenez sont bien sûr indispensables dans votre salon. D'autant plus parce qu'on les a donné un packaging dans les mêmes teintes de la collection Back to Glam. Donc de cette façon, vous pouvez vraiment euh, euh, mettre euh, tout le salon dans l'esprit euh, retour au glamour et ce n'est pas tout surtout on, on a aussi fourni des outils de marketing de salon pour commencer une délicieuse affiche qui mettra votre salon dans une ambiance de fête en Uh, immédiatement. Et ensuite, une, une belle carte de présentoir pour dans votre présentoir Longwear en bois. Vous pouvez également acheter un pack de recharge, euh, recharge Back to Glam afin d'obtenir immédiatement les couleurs Longwear avec la nouvelle carte euh, de présentoir et ainsi vous pouvez convertir complètement votre présentoir Longwear en bois à la nouvelle collection. On a également, on va également lancer un nouveau visuel pour le présentoir euh, long plus grand. Euh, donc, euh, vous pouvez également étaler vos colères, les couleurs euh, long -wear. Et enfin, sur notre site web, vous allez pouvoir télécharger de très belles images et vidéos euh, que vous pouvez utiliser sur euh, vos médias sociaux de votre salon pour inspirer vos clients pour les fêtes et les inciter à prendre rendez-vous à temps, ce qui est quand même super important pendant les jours euh, hyper euh, euh, demandés des, des fins d'année. Alors, obtenez ce nouveau must-have de euh, couleur dans votre salon et n'oubliez pas après ce webinaire. Webinaire de télécharger également les publications sociales afin que vous puissiez réchauffer vos clients pour une fin d'année merveilleuse et chaleureuse. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès avec une période de fin d'année occupée mais réussie dans votre salon. À la prochaine!